Et de retour sur Don't Star avec Monsieur Wempi. Toujours présent. Il est toujours là. Attends, je vais manger des fleurs pour me remettre un peu de santé. Hop là. Euh, la phrase, la phrase, bien sûr. La phrase, bien sûr la phrase. Bien sûr. Attention, attention, je lance ça tout de suite. Pendant que je donne à manger à ce pauvre cochon. Oh t'es vraiment quand on a fait ça. Oh mec, il abuse le cochon. Alors... Euh... Oh mec, le cochon il mange il mange plein de pétales pour une seule merde, j'ai l'impression. Oh, il exagère. Qui est sur moi, je sais pas ce qu'il a le logiciel contre moi à ce moment. Mais... <rire> Juste avant <rire> son cours, Tip Swampy bat à la ceinture son neveu de 7 ans, très paisiblement. <rire> Disons qu'on a pour des choses. <rire> ah, c'est énorme, genre, j'ai donné plein de pétales à manger au cochon, et genre, du coup, euh, il marche et en même temps il chie, <rire> genre, il s'arrête plus. Pour... le. <rire> pas mal, pas mal. Euh... Ouais du coup j'ai un poisson, je vais pouvoir faire les. Tu sais la petite recette euh, dont j'ai le secret Allez. là qui te, remet, euh, qui te remet la moitié de ta barre de vie. Le maître des bottes de poisson. Eh bah ben, oui. Bien sûr, j'arrive. Et du coup faut... Ah bah ben, du coup on a des. on va pouvoir faire une canne à pêche avec ce que j'ai trouvé. Du coup je suis là à la chasse au lapin, moi. J'ai fait mal de mid avec ce que j'avais trouvé. Là par contre l'hiver il avance hein. Enfin l'hiver il approche, je veux dire. Winter is coming. Préférence. Ouais, du coup, euh, faudrait améliorer un peu la base encore. Hein. Qu'est-ce qu'on peut rajouter Des barrières Ça sert à rien. Non, euh, bah des fermes, des buissons, etc. Quoi. Ah des buissons à baie, ouais. T'as raison. Ça serait d'aller, les buissons à baie. Ouais, euh, attends. Je pose tout ce que j'ai trouvé. Santé mentale. <rire> hey, regarde mon arbre, regarde mon arbre. Si ça, c'est pas trop swag. T'as fait avec quoi bah c'est la tentacule. Est ça, hein ouais, c'est trop fort. Attendez, je vais regarder sur internet rapidement. Mec, sois pas jaloux. <rire> Alors, attends. Est-ce que j'ai un légume Non, j'ai pas de légumes. Mec, par contre, faudrait faudrait prendre un peu de champignons hein, parce que là il hein. manque de végétal. Ouais. Putain, mais c'est un génie cet enfant. Oh là là, magnifique, magnifique. Euh, on va planter deux, trois arbres ici. Ok. Euh, j'ai pas mal de viande si tu veux faire des meatballs. Bah non, on en manque. De... Ah non, quoi qu'on a pas mal de végétales. Ah bah pourquoi pas, écoute. j'ai déjà 5, je crois. J'ai tout mis dans le frigo. Et avec ça, on va pouvoir faire la cage de l'oiseau. Oh, ça, c'est magnifique. Euh, alors, il nous ah, faut deux de papyrus. Ouais, ouais les, les fameux bâtonnets de poisson du chef. J'ai pas mal de fleurs qu'il faudrait donner. Euh, par contre, je veux bien les manger, les bâtonnets de poisson, parce que j'ai perdu toutes mes vies. Regardez un petit peu ma barre de vie, vous êtes prêts Boum. OMG. Ça m'est plutôt bien. Ah mec, t'as pas replanté de trucs Non, est j'ai oublié euh, alors, la cage à oiseaux, euh, il me faut de l'or. L'or, on s'en bat les couilles, on a trop de billets. Euh, on va la faire là, la cage à oiseaux. La cage à oiseaux. Je veux bien une balls après, ce Bah écoute, une petite seconde, je te passionne. Euh, du coup, le piège à oiseaux, là, on va le mettre là, et on va attendre qu'ils viennent. Pour les appâter, on va mettre euh, un, une petite euh, truc dedans. Un petit bait, comme ils disent. Chef cuistot. Qu'est-ce qu'on ferait sans les, sans les meatballs de One Et voilà, du coup, on a un petit oiseau dans notre piège. Et on va pouvoir le mettre là-dedans. Et voilà. Magnifique Du coup, notre oiseau, il va faire des petits œufs. Et on va pouvoir faire des petits plats avec. Too much quoi. On va ranger ça. Euh, moi, je me ferais bien une canne à pêche. Écoute, Après, il y a des trucs plus utiles à faire avec la, la clé. Les... Ouais, mais bon. Tu vois, c'est un peu du luxe. J'ai envie de me faire plaisir. Let's go. Ah merde, merde, merde, merde. Ouais, et puis en plus, si on a plus de vie, tu vois, je ferai des bâtonnets de poisson. Ça nous mettra bien. Là, pour l'instant, je vais refaire des fermes. Non, on n'a pas de folie, on, a, on est vraiment bien Franchement, on est bien pour l'instant. J'en ai vraiment pas de problème niveau folie. Ouais. Alors on commence à avoir un peu d'expérience dans le jeu. Ah, hein. force, ouais. non, fait des en Cas J'espère que, que ces vidéos ça vous donne envie de jouer au jeu. Le mec, c'est qu'il y a 7000 balles sans rab. Ah putain, on est bien. C'est vraiment intéressant... comme. Oh merde, la, la glace que j'ai pété au début, elle, elle a... Elle, non, au contraire. Elle a revenu. Ouais. Elle respawn la glace, je pense pas. Du coup c'est vrai vraiment un hiver hein. Les thermalson elles sont quoi Elles sont euh, Elles perdent, genre elles sont à 75%. Les quoi Les, les thermalson. Ah bah oui. Attends. Bah non c'est quand es, c'est Bah... Ah merde mais c'est parce que le coffre est à côté du feu. Ah merde. Ah t'aurais pas dû les fabriquer aussitôt hein. C'est pas grave on prend un coffre, on le décale. Je dois avoir du bois. Euh, Est-ce que je peux faire une nouvelle. Euh... Ah, Est-ce que t'as un peu d'herbe s'il te plaît Enfin une autre ferme. <rire> Comment tu me l'as demandé <rire> un, petit herbe. Wesh, wesh, un peu t'as ah, euh, un peu d'herbe, frère. La Hop là. Faut savoir aussi que quand vous fabriquez des prototypes, donc quand c'est la première fois que vous fabriquez un objet, euh, votre santé mentale elle remonte beaucoup. Donc ça peut être en fait, utile. Hop là. Oh là je vais cuire des arbres. Franchement on est trop bien frère. Qu'est-ce qu'on va faire on a... Euh... Non, on a tellement de trucs, je sais même pas quoi faire. Ah si on va faire des étendoirs à viande. Et un deuxième croque-pote. Un deuxième croque ça met très bien. Ouais. Bah, écoute, est-ce que tu peux aller chercher le, le charbon Allez, je peux pas engager quelqu'un pour, pour le bien de l'humanité. Ah, il a craché du savon, mon mec. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Par contre, ça m'inquiète, les, les abeilles, elles produisent pas de, de miel. Comment ça se fait Je sais pas, on leur donner un truc à manger. Non, d'habitude, ça se fait tout seul. Ah, je vais faire un petit rasoir. Donc si le rasoir... Attends, on s'en fout, c'est bien Ouais, ouais, mais c'est pas pour moi, c'est pour les buffalos. Pour raser les buffalos. Et quand on se rase aussi, ça nous remonte notre santé mentale. Mec, je suis à, à... Je suis à 200 de santé mentale. Le gloomer, il mettent tellement. Je suis à 160 de Je trouve euh... aussi bien. Eh hey mec, pour tandoirs à viande... Euh... Ah, il faut du charbon aussi. Hein. Bah, ben tu sais quoi, je vais me charger du charbon... Du coup on est, on est, on est à l'épisode 4 Ah ouais, déjà. Ah tu sais quoi, je vais faire de la merde, parce que je commence à avoir une putelle qui commence à périmer. De la yajda. Et donc il faut savoir qu'en, il faut savoir qu'en qu hiver, les fermes ne produisent plus de nourriture et les, les, les buissons, etc. ils produisent, ils produisent plus de nourriture. C'est ça la difficulté principale en fait. Alors vous avez plus rien à bouffer, et c'est ça qui est très dur. Et il euh, faut savoir qu'en été, euh, ça produit plus, je crois, genre ça produit plus vite, mais ça crame. Genre de temps en temps, sans prévenir, ça se met à cramer. Donc c'est tout aussi chaud l'un que l'autre. Après, je pense qu'honnêtement, l'hiver c'est plus dur que l'été. Genre j'ai déjà passé un été entier, tu vois. Et euh, si tu te mets un glaçon sur la tête, franchement ça passe. Alors que l'hiver, t'as beau mettre une doudoune, un chapeau, une thermal stone, euh, tu, tu, peux tu, tu peux toujours crever de froid. Et en plus, t'as rien à manger. Donc, euh... Donc là, si on se tape en hiver. Euh... Après, honnêtement, on s'est bien préparé. On va déterrer ça. Pour le replanter à côté de la base ah oui mec si tu peux euh, enlève des un, euh, des terres des, des buissons et tout ça pour les mettre à la base là on commence à en avoir pas, je besoin pas, là pas, je, ah, je regarde absolument que tu t'en bah, qu de la comme les cochons, c'est pas trop Tu sais qu'on peut, hein. Ah ouais on peut faire une maison de cochons, et pas seulement d'ailleurs. on peut aussi Ah mais il y, y a vraiment beaucoup de choses à faire dans le jeu, genre je connais à peine la moitié du jeu. Après je sais pas combien d'heures de jeu, je connais, je connais même pas la moitié du jeu. C'est ça qui est bien. C'est toujours un truc à apprendre. Aïe, je meurs de chaud. Je meurs de chaud. Aïe. Oula, oula, il arrive quoi Merde, mec, je meurs de chaud. Putain. Là, genre, j'étais en train de faire du charbon, tu sais, j'ai brûlé des arbres. Ah, il était resté trop près. Non, non, genre, j'ai même pas brûlé. J'avais, j'étais en train de prendre des dégâts de chaleur. Yeah. Tu sais, c'est comme quand tu gèles l'hiver. Yeah. Là, j'ai prêté des dégâts de chaleur. Putain, violent. Euh, du coup, en charbon, on va être bien. Comment tu peux appeler ça une birch nut? C'est quoi en français merde. ça? Une birch nut? C'est allemand ça, c'est pas anglais? Ouais, je pense. Ce sont nos références, je sais pas quoi. Tiens, je mets de la merde là, si t'en besoin. Et moi, je vais chercher du bois. Ah bah, quoi que j'en ai, masse. Ouais, du coup, j'ai 10 de charbon, donc je vais faire un croque plus un étendoir à viande. Les tandoirs à viande je te jure pendant l'hiver c'est trop pratique. Sans ça tu fais rien. Je, je vois ce que c'est. Euh hop hop hop je voulais faire quoi Oui des planches. Euh du coup. Ah on a toujours pas de peau de cochon mec. Franchement j'ai pas envie de tuer des cochons. Hein. Après on peut le faire mais euh. Alors là on en a vraiment besoin des casques hein. Alors, ça, on va les planter là. Merde, pourquoi je peux pas les planter Ah, je peux que les mettre là. Euh, mec Ouais. Genre, euh, le jeu le bug. Comment Genre, euh, j'ai fait un coffre, tu vois. Du coup, ça m'a cramé toutes mes ressources. Il fallait que je clique pour euh, mettre mon coffre, tu vois. Et genre, j'ai cliqué, je suis allé vers l'endroit. Et genre, il s'est arrêté. Euh, regarde, euh, ben regarde tu l'as dans ton inventaire. Genre, il est en bleu et tu l'as en, en stock, logiquement. Non, je vais pas. Tu l'as pas dans structure Non, ça a bugué. Ah, dans structure peut-être. Ah si. Bah si. Voilà. J'ai mal parlé du jeu. C'est genre, tu peux le fabriquer, mais t'es pas obligé de le poser tout de suite, tu peux le laisser stacker en fait des fois. Ah je sais d'accord. Mais bah j'ai mal parlé du jeu. Merde. T'as un truc Merde. Oh le galérien. C'est tellement un moment de panique quand la nuit elle tombe. On n'anticipe pas. Ah merde Salvette Mec, mec, mec, aide-moi, aide-moi, aide-moi. c'est quoi Aide-moi. Non, tu sais, c'est les mains qui éteignent le feu. Ah oui. Ça, c'est des mains en fait qui, qui arrivent souvent la nuit et euh, si, si vous les laissez atteindre le feu, elles vous bouffent le feu en fait. Du coup, faut les repousser jusqu'à ce ah, qu'elles disparaissent. Pas trop loin, mec, pas trop loin. Ah bah, t'es obligé, hein. Si tu veux les faire disparaître, faut vraiment aller dans le noir. C'est des vrais saloperies. Moi, je me mets à côté de ta bestia. Ah, je peux récolter l'oiseau. Ah merde, mais non, je suis con. Pourquoi il s'est réveillé cet enfant Merde. Euh... C'est Attends, mais putain, la Birdcage, euh... j'ai l'impression qu'il faut faire des trucs pour qu'il fasse des oeufs. Hein. Peut-être. Attends, faut peut-être lui donner des, des trucs pour qu'il fasse des oeufs. Vas-y, cherche. Je regarde. Ah non, il, il fait tout seul au bout d'un moment, logiquement. <coughs> par contre <coughs> si tu lui donnes un, un fruit ou un légume il va te donner une graine du même fruit ou légume et ça ça peut être hyper important pour les si t'as un fruit qui est super puissant genre la, le fruit du dragon c'est genre l'aliment le plus fort du jeu ah on a une pastèque avec la pastèque on peut faire un truc pour l'été qui est pas mal je crois Hop là. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire, moi euh... Ah, voilà, c'est ça, le truc de la... Oh, c'est quoi, ça Ah oh, une lanterne. Merde, qu'est-ce que je voulais faire Ah, oui. Dis-moi, j'ai de la pierre. Ouais un crockpot pot et un étendoir à viande. Ah oui ça Le crockpot pot je vais le mettre à côté des frigos en fait parce que c'est juste plus logique. Le bah mec t'as pas des s'il te plaît. Si j'en ai plein. J'ai juste quelques trappes pour aller pêcher le lapin. Tu me les renvoies après ouais. Euh... Voilà. étendoir à viande. Ah bah tiens j'en ai besoin. Hop là! Alors les étendeurs à viande, on va les mettre en bas. Bah écoute, on est pas mal hein c'est quoi Bah franchement, on est bien. Hein bah je sais pas, le co-elephant. Faut faire le, -éléphant. Ouais, faire le -éléphant. On se fait ça demain Bah ouais. Oh merde, je suis en train de crever de faim. <rire> ah nice, ouais. ouais. Niveau bouffe, on est correct. Tu gères. Ensuite. Ah merde, par contre, il y a des baies qui sont en train de se périmer, mec. Ouais, j'ai vu. C'est pour ça qu'il faudrait les utiliser. Tu sais quoi, je vais les combiner avec les autres. Oh putain, j'aurais pas dû. Bah, tu viens de pourrir les autres, quoi. Bah, pff, genre, ça s'équilibre. Mais du coup, je vais faire plein de meatballs avec. Ah, mais non, on a pas de légumes. On n'a pas de viande. Les ah, ok. meatballs, ça marche avec les baies, mais c'est pour ça que je me dis, j'ai assis du lapin. Ah merde, on a même pas de viande, quoi. Ah, là, on est mal. Hein. Est ça. Non, ça va. Bah tu sais quoi, je vais, vais faire plein de, de confitures. Franchement, la confiture c'est pas si dégueu que ça, tu verras. Euh, on va ranger ça. Ah par contre, les bruits de bourdonnement entre les abeilles et le truc, ça me donne mal à la tête. Ah, c'est horrible. Il y a trop de trucs qui bourdonnent partout là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué à ce jeu, n'empêche. Ça faisait bien longtemps. Ça remontait avant les grandes vacances. mais avant de... Quand vous commencez ce jeu, c'est vraiment horrible. Quand vous connaissez pas le jeu. Ah, mais vous souffrez tellement. Ça sort d'où, ça Tu vois un monstre, t'es... Ouais, c'est quoi, ça, machin Genre après t'as le bon réflexe, tu t'approches même plus. Si c'est un truc que tu connais pas, tu mets pause, tu vas voir sur internet, tu t'approches pas. Et au début genre tu te dis ouais c'est quoi ça, tu t'approches, tu te fais one shot, tu fais bon. <rire> Ma map est supprimée. <rire> Génial. J'ai <rire> trop mis mec. Bah du coup j'ai fait une dizaine de confitures. Hein. Ouais, Je suis en train bien. de faire plein de confitures. T'as bien fait. J'ai 3 viandes du coup. Est-ce qu'il peut nous mettre bien pas un mec, qui dodge jamais pièges, c'est un truc de fou. Par contre, l'oiseau. Euh... Mais mec, la ruche, elle a toujours pas fait de. de miel. Franchement, là, ça m'inquiète. Hein. C'est pas... pas normal. Ben, bah, l'oiseau, il aurait déjà dû faire un œuf et la ruche, elle aurait déjà dû faire un. Un. Que ça fait masse longtemps, en vrai. Du miel. Bah, ouais. Merde, pourquoi ça marche pas Je vais rajouter une fleur, on sait jamais. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Ah, voilà donc j'ai mis 9 confitures. J'allais chercher un papillon vite fait. Du coup, moi j'ai faire des meatballs avec le peu qui reste. S'il vous plaît, un petit papillon. Euh, le corn, t'en as besoin Le maïs euh, non, mais il y a une recette spéciale avec si tu veux, mais je pense qu'elle est pas très bien. Je prends le fin de meatballs. Hein. Ouais, ça sera toujours mieux. plus, l'endroit où on s'est installé, il est pas trop mal, ça va. On est bien placé. Vas-y, y'a pas un papillon là. Euh, par contre, mec, c'est peut-être une question code, mais j'ai rien à faire brûler cette nuit. Oh j'arrive. Ah, si, si, regarde dans les coffres. Peut-être du bois, si euh, c'est oui, bon, Non, j'ai pris. Non, pas les graines. Non, non, non. Les. Euh... Et tu sais les buissons épineux que j'ai pris dans, la, dans le marécage. Ah, je les ai pris ouais. exprès pour le feu. Yeah, yeah. T'as mis ça dans quel coffre, on va voir. Buisson épineux, c'est lesquels Ah tu, tu vas reconnaître tout de suite. Et c'est hyper puissant à par contre. Speaky bush. Bon ça brûle hyper longtemps. Non mais y'a ouais, pas écoute... de papier encore. Hein, T'as de la viande à faire pendre ou pas Parce que j'ai tout ressemble en une boule en fait j'ai pas réfléchi. Euh. Non j'ai pas de viande. A la prochaine viande que je chope je me mettrai là viande. Par contre faut vraiment commencer à prendre des champignons. Ouais, je pense qu'on passe ça. Là je suis en train de déterrer des.. Des greens. Des buissons. Allez bute-moi ça. Il a, il a, ah. il tombe, il dépêche J'arrive. J'ai chopé une euh, J'ai chopé une viande de taupe. Ah et moi il va falloir ton machin parce que je commence à être taré. Je commence à avoir des euh, Ouais, bah tu vas prendre la fleur. Et sérieux T'es à combien ah, Ouais, ouais je suis à 80. Ah mec, t'as pas fait gaffe hein. Aïe aïe aïe. Putain mec, c'est violent ta truc hein pour le feu. Ah mais je t'ai dit hein, c'est super fort. Oh merde, ma torche elle est finie. Oh vite. Ouais, je commence à te tarer moi. Ah c'est chaud là. Ah ça passe, ça passe. Eh mec, t'aurais dû réagir avant hein. Moi j'suis pas vu, mais t'inquiète, ça se rattrape. On va réagir super tôt hein quand tu déviens. Salut Déjà prends la fleur. Vas-y, passe. Et demain, tu vas ramasser euh, tu vas ramasser toutes les fleurs que tu croises, ok Bah, je vais aller chercher ce champignon demain, on a besoin. Ouais, bah ramasse toutes les fleurs que tu croises. Euh. Tu veux quelque chose Bah, j'ai une viande, je vais faire une meatballs avec. Tu peux la mettre à vendre Euh, non, ça s'avère à rien. Bah, enfin, au final, on fera quand même une meatballs avec, donc. Euh... Tu les vois les monstres autour là ah, ou pas hein. Euh non Bah y'a que moi qui les vois Ah si là j'en vois un Là un gros truc là là où je suis Ouais Ouais tu l'as vu Du moment qui t'attaque pas hein, ça va Moi ouais, toi qui m'attaque pas c'est bon Niveau vie tu veux que je te fasse un coeur ou pas je suis à 139 Euh si non les coeurs je peux faire Les coeurs il y en a déjà deux Franchement c'est bon mais En fait, faudrait, faudrait faire un coeur euh, avant de manger un truc qui redonne pas mal de vie, tu vois. Comme ça, on rentabilise. Ouais. A chaque fois que tu manges un truc qui redonne pas mal de vie, ou genre quand tu vas manger 2000 vols, tu vois. Oh, mec, j'ai une de ces barbes. <rire> Moi aussi. Ah, je suis Michou. Eh <rire> hey, ouais, les jeunes. Bon, ça va, les jeunes. Moi, j'ai fait les deux guerres, hein. Hé. Hey. J'ai fait euh, la guerre de 100 ans. Fait euh... Je fais la guerre de 78, hein! Et on rigole pas avec moi! Hein. Bon, attends, j'ai commencé à planter les bœufs. Les ouais, ah, mais le problème c'est qu'on aurait peut-être pas dû faire la base sur de la pierre. Parce qu'on peut pas planter sur la pierre. Au pire, on se dégale un peu à droite, fin... Ouais, là je vais Ça mettre à droite. Le pire. Euh, bah, écoute, je sais pas quoi faire. Et je ramasse des fleurs! Oh des baies Mec je sais pas quoi faire. C'est la première fois que je me dis ça dans Ouais. Il enfin, y aura tellement de trucs à faire mais... Bah non en fait ça me panique un peu le truc qui fait pas d'œuf et euh... Attends je vais regarder rapidement sur internet. Tricheur. Ah Faut lui donner de la viande pour qu'il fasse des oeufs ah ouais. Merde Il y a pas mal de blue mushroom, je cite, à camper cette nuit. Merde Faut lui donner de la viande et tout. Bon, bon, bon. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire du coup Oh, mec, on a un fruit du dragon. Ça, c'est nice. Genre, en gros, le fruit du dragon, il vous permet de faire une tarte qui vous redonne... Enfin, je crois que c'est le deuxième aliment le plus fort du jeu. Euh, je vais un vous dire, ça vous rend euh, 75 de, de bouffe et 40 HP. Donc, c'est très, très fort. Mec, euh, oui je suis à côté... Non, non, c'est bon, j'ai rien Non, non, non. Pardon. C'est quoi, le, le dragon de fruits, je vais je vais le filer à l'oiseau, on va prendre le risque. Mais pourquoi Bah logiquement, pourquoi il, me, il me rend des graines, euh... ouais bon il m'en a rendu qu'une, donc c'était complètement inutile. Pourquoi t'as gâché Bah parce qu'en fait, je crois qu'il y a une chance qu'il t'en rende deux, et genre s'il me rend deux, deux graines de, de trucs, bah c'est complètement worse. Ah peut-être. <rire> c'est normal que ton truc, il soit en train de se taper par terre sur le sol. <rire> ouais. Ah c'est bon, elle commence à faire du miel. C'est bon, c'est bon. Écoute, niveau santé, moi ça va beaucoup mieux. Là, je suis à 120. Ok. Je suis tranquille. J'attends bon un petit alors. peu. Là, je vais. Je suis en train de récolter des champignons, mec. Alors, mec, euh, ouais, ce qu'il faut faire, c'est explorer pour trouver des, des pots de cochons. Mm -hmm. Ensuite, euh, pff, bah, franchement. Euh... Ah, bah, le co-éléphant. Ouais, le co-éléphant. On a dit qu'on faisait ça. Ah, euh, je sais pas, on fait ça quand Demain Ouais. Il faudrait prendre les... Ah, tu sais quoi, je vais fabriquer des trucs pour celui-là. Est-ce que j'ai de quoi en fabriquer J'ai du miel. Euh... Il me faut du papyrus. Merde, il a plus de papyrus. Genre, j'ai tout utilisé. Et putain, si, j'ai tout utilisé. peut faudrait que je retourne un coup dans le marécage. Hein. Peut-être que je pourrais te ramener une arme et tout. Et ouais, surtout on ramènera du stuff sais. Ah bah sinon je peux faire des heals avec ça Ah j'ai peut-être faire ça Écoute, je vais nous fabriquer des trucs pour nous heals pour le co-éléphant Ouais voilà, ça marche okay. Mais tu l'as trouvé en fait Quoi Tu l'as trouvé le co-éléphant Non non non on le cherchera demain Tu rentres ce soir Ouais bien sûr I'm on the way. Tu rentres à 20h histoire qu'on puisse dîner avec les enfants Bien sûr. <rire> Mec, c'est quoi toi <rire> Ah, mais tu te dépêches là. Ah putain, il manque un truc pour fabriquer le I là. Ah. Tain, en plus, c'est genre la pire ressource du jeu quoi. Bah, tu sais quoi, je vais la fabriquer. C'est genre un truc brûlé par terre quoi. C'est la pire ressource du jeu Un objet. Des restes d'objets brûlés. C'est le truc. Euh, genre, c'est de l'art quoi. Ah c'est ça. Hop là. Euh, what Je peux pas brûler. Non mais c'est une blague. Ah voilà. Ah, voilà. Et voilà. Par contre je pourrais faire que un heal. Du coup on le filera à celui qui attend qu'il le plus. Je vais encore miner un peu de... Merde, j'ai mis ce clic. Non, tu manges pas ça. Guillaume, ça te fait ah parler son peu d'autorité sur les... Sur les oiseaux. Oui. <rire> c'est quoi cette pierre à moitié cassée, là Parce qu'au final, euh, oh, on n'a on pas, réf... pas trop réfléchi, mais... Euh... Tu peux Qu'est-ce qui... qu qu'il nous faut concrètement pour l'hiver Il nous faudrait des doudounes, ça c'est avec le co -éléphant. Et surtout, il nous faudrait des chapeaux, là. Mais ça, mec, regarde, regarde le dernier coffre. Ah ouais c'est vrai que... non ça on les a déjà, ça c'est bien euh, Attends je vais te dire ce qui peut protéger d'autres du froid Attends je vais te dire parce qu'il y a plein de choses qui peuvent, nous, qui peuvent nous protéger du froid Merde pourquoi il n'y a pas écrit là D'habitude il y a une liste Attends ça doit être dans freezing Quoi Oh merde merde merde merde Ouf. Oh mon gars je nous ai sauvé la vie Ouf j'ai mis ce clic à côté du feu en plus Oh mec t'es sérieux voilà. Attends, En plus, plus j'étais sur internet et tout <rire> J'étais pas là Tu sais que j'ai pris 20, 20 de folie d'un coup Sérieux Ouais ah, je savais pas, pas. Je savais pas que c'était aussi violent Euh ouais et du coup on va arrêter l'épisode là hein. Ah, mais je trouve pas... Ah si, c'est là. Alors, on a le... Donc au niveau des chapeaux, on s'en fout. Après, il nous faudrait des une doudoune. Et sinon, il y a les barbes, ouais. Donc on a tout, en fait. Genre, on a tout pour l'hiver, là. C'est parfait. Et du coup, on va arrêter cet épisode ici. Demain, on part à la chasse au co-éléphant. Le co-éléphant de la mort. Exactement. Ouais. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme avant, euh, si c'est le cas, vous nous lâchez un commentaire, vous nous lâchez un like, comme d'hab. C'était Iron et 1 On se retrouve pour la chasse au coup à la fin de la prochaine fois. Allez, ciao tout le monde. Salut.